Eh bien Bonjour à tous et à toutes. Il est midi. Nous sommes ravis avec Jean-Louis de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième webconf de la série vers le management de projet 4D. Je suis Yannick Tréorel, directeur de l'activité sur mesure à la Segos et porteur de l'expertise projet. Et moi je suis Jean-Louis Foucard, consultant en management de projet de système d'information à la Segos. Comme Jean-Louis, les consultants formateurs de, de la Ségos vous accompagnent dans, notre, dans les transformations de vos organisations et dans, les, dans la professionnalisation de vos, des acteurs, particulièrement des acteurs projets pour ce qui nous concerne. Euh, après avoir échangé avec vous il y a 15 jours sur l'évolution du métier de chef de projet, nous allons aujourd'hui porter un éclairage sur l'agilité à travers de quatre repères. Alors avant, on parle d'agilité, de quoi s'agit-il Alors si on prend euh, le, le dictionnaire, on va y trouver des mots comme aisance, vivacité, souplesse dans l'exécution, des mouvements. De façon plus précise, on pourrait définir l'agilité comme l'aptitude à s'adapter rapidement au changement de son environnement. Donc on va intégrer trois aspects, la réactivité, s'adapter en permanence, saisir les opportunités, la rapidité d'agir et enfin la proactivité dans un esprit d'anticipation. De l'agilité, il y en a partout, il y en a pour tous, pour les managers, pour les entreprises, bien sûr, pour les projets et en guise de clin d'œil et même aujourd'hui, il y en a pour, pour les nuls. Euh, l'agilité, c'est une tendance forte, bien au-delà d'un effet de mode, et le courant de l'agilité s'inscrit dans le mouvement plus vaste de l'entreprise libérée, de l'entreprise ouverte. Le management de projet est sûrement le domaine où la réflexion sur l'agilité est la plus aboutie. Euh, nous allons développer pendant ces 25 minutes quatre repères. Le premier, c'est vous offrir quelques clés sur les, des, autour des méthodes agiles, on, on fera un éclairage qu'on partagera sur le pilotage quotidien par la valeur, on s'intéressera à l'agilité est à l'adapter à tous les projets, et enfin, on clarifiera ces nouveaux rôles et quelles évolutions pour nos chefs de projet, nos managers de projet. Avant cela, Jean-Louis, on peut peut-être se poser la question de pourquoi l'agilité dans les projets bah, en fait, euh, en environnement concurrentiel accru, mondialisation, enfin, on sait euh, que les trois enjeux majeurs de nos projets aujourd'hui, et en particulier ceux qui vont nous gouverner pour aller vers l'agilité, c'est faire plus vite, faire euh, plus de qualité pour le client et plus tôt dans le cycle projet, et puis euh, développer davantage de valeur. Merci Jean-Louis. peut-être un petit clé d'œil, on pourrait dire on peut échouer, mais il faut le faire vite. Exactement. <rire> euh, une question pour vous. Avez-vous déjà pratiqué l'agilité dans vos projets Je vous invite à répondre à cette petite question. Alors, 60% oui, 62% non, 38% oui. On est à 62% de, euh, de non environ. Okay. On est à 40% presque de oui. Donc c'est plus qu'anecdotique, en fait, il y a déjà pas Tout mal d'affaires pratiques. Okay. Tout à fait. Mmh. Hein, donc euh, c'est un constat qu'on peut faire quand même, c'est euh, euh, les principes et les pratiques ne sont pas récentes. Hein, elles datent de, de plus de 20 ans et d'abord mises en œuvre dans le développement euh, des logiciels. Alors on, on va se poser la question de quelles sont ces, euh, ces pratiques euh, qui ont été d'abord conçus, comme on le disait, pour le développement de logiciels, partant du constat que des projets étaient trop longs, trop chers. Euh, en nous appuyant sur les valeurs et les principes qui ont été formalisés en 2001 mm -hmm. dans le manifeste de, de l'agilité, nous vous proposons huit grands principes, huit pratiques clés autour de l'agilité. Et on a, fait, on a choisi en fait d'en développer quatre. Euh, je vais commencer par euh, la fréquence des livraisons. Effectivement, on n'attend pas d'avoir quelque chose de parfaitement abouti et de parfaitement exhaustif et on met en, en, en présence du produit final ou d'une ébauche du produit final le client pour recueillir ses réactions très fréquemment. La deuxième pratique clé de l'agile, c'est euh, accepter les changements. Euh, c'est même plus que accepter, c'est-à-dire que on demande au client de se positionner euh, non pas dans l'absolu par rapport à ce qu'il voudrait, mais par rapport à ce qu'il ne veut pas sur euh, le produit en face duquel il se trouve. Je vais éclairer une pratique qui me semble essentielle, c'est celle de la coopération. On fait ensemble. Alors, on fait avec le client, le représentant du client est partie prenante de l'équipe projet. Il est en permanence dans l'équipe. On va travailler à co-construire la solution avec lui. Euh, coopération également dans l'équipe pluridisciplinaire, euh, où on va réunir les métiers sur un même lieu. Ils vont développer ensemble, se réunir ensemble. Le, le projet est une œuvre collective, un construit collectif. On va apprendre en échangeant, on va faire en apprenant, on va apprendre en faisant. Principe de la coopération. Troisième et quatrième principe que je voulais éclairer, c'est le principe de la simplicité. Euh, on dit le, la simplicité, j'aime bien cette formule, c'est l'art de maximiser la quantité de travail à ne pas faire. Euh, donc, euh, ce, on voit que l'agilité est une petite sœur des méthodes du Lean Management. Euh, il s'agit de se limiter à ce qui est vraiment utile, qui est ce qui sert clients véritablement alors attention il ne faut pas confondre euh, euh, simplicité et facilité c'est peut-être ce qu'il y a de plus complexe de, mmh. que de faire simple oui. euh, peut-être euh, une valeur qui me semble fondamentale pour conclure ces principes et ces pratiques euh, clés euh, c'est celle du courage et en effet dans l'agilité, il faut du courage pour s'engager, ça demande du courage, pour être transparent, ça demande du courage, pour changer, s'adapter, ça demande du courage, s'arrêter demande du courage. Jean-Louis, peut-être pourrais-tu nous illustrer au travers d'une des méthodes les plus connues, celle de, du, qui s'appelle le Scrum, ses principes et ses pratiques de gestion de projet agile Oui, on va prendre un produit informatique que tout le monde parmi vous connaît déjà. Imaginons que je m'appelle Zuckerberg, Marc, et que dans, dans mes débuts, j'ai eu une idée géniale et je voudrais finalement fabriquer le fait de mes rêves je n'attends certainement pas d'avoir terminé la conception du facebook de mes rêves avant de livrer quelque chose sur le marché sachant que la concurrence me talonne donc j'ai deux premières idées de fonctionnalités. la première fonctionnalité c'est bah faut ouvrir un compte pour savoir qui vous êtes et puis la deuxième chose qui à mon avis a de la valeur c'est chercher des amis euh, donc on va euh, définir une backlog qui contient euh, deux items finalement, c'est euh, ces deux fonctionnalités-là, ouvrir un compte, définir, euh, définir le profil et chercher des amis. Euh, par rapport à ça, euh, je me pose la question dans quelle priorité je vais le faire. La priorité va être 10 entre les différentes personnes qui constituent l'équipe agile et euh, certaines fois, la, la priorité va être fixée sur la valeur. En l'occurrence, la première priorité, c'est de créer un compte. Donc, euh, parfois, la première priorité, c'est d'avoir un socle technique pour pouvoir ajouter de la valeur. Donc, première itération de mon Scrum, je vais créer un compte. Deuxième itération je vais chercher des amis et quand j'aurai fait ça, je vais me mettre sur le marché et je vais voir comment le marché commence à mordre à mon produit et j'imaginerai ensuite seulement la, les, les développements ultérieurs, euh, publier un album photo, euh, faire des réunions, créer un groupe, etc. Voilà. Ok, merci Jean-Louis. Alors on va terminer par une euh, petite image, une métaphore. Alors on aurait pu.. Euh, Choisir une métaphore plus classique, celle de la mêlée. D'ailleurs, Scrum, la traduction de Scrum, c'est mêlée. Et puis, en ce moment, on est en pleine Coupe du Monde de, de rugby. Alors, on a préféré choisir euh, un orchestre. Alors pas n'importe quel orchestre, pas un orchestre classique, mais un orchestre de jazz. Dans l'agilité comme dans l'orchestre de jazz, la partition n'est pas écrite, même si le thème oui, elle est sous forme de grille plutôt. Connu, un cas, hein, voilà. tout à fait. Le thème est connu de tous, mais on va laisser la part belle à l'improvisation, à l'initiative de chacun, au service de l'œuvre commune. Alors. Tout le monde est d'accord pour partager les valeurs, les bons principes, les bonnes pratiques de l'agilité, mais de nombreux freins à leur mise en œuvre peuvent être identifiés. Tout d'abord, le, le cloisonnement des, des métiers, l'entreprise cloisonnée en silos où les métiers travaillent côte à côte, l'un après l'autre, et plus difficilement ensemble. Le poids des processus qui formalisent des étapes, des rôles, des jalons. Et dans une logique séquentielle. L'absence d'autonomie laissée aux acteurs par leur management, des nouvelles façons de travailler. On parle dans le management agile de démarches itératives et incrémentales, on parle d'auto-organisation de, de l'équipe. Autre frein possible, les logiques exclusives des objectifs individuels. Ta performance sera mesurée sur tes résultats à toi et non pas sur ta contribution au collectif. Euh, mais quel changement pour euh, le rôle du manager de projet, changement de posture, on éclairera ça par la suite. Et puis ensuite, qui dit... Euh, Méthode agile, on l'a dit, dit autonomie, euh, responsabilité. Cette autonomie et ces responsabilités peuvent effectivement faire peur. Alors, pour vous, chez vous, dans vos projets, dans ceux euh, auxquels vous avez été amené à participer, quels sont les principaux euh, freins à la mise en œuvre de, de l'agilité On a le poids des processus, le cloisonnement des métiers qui viennent largement euh, euh, en tête. Hein, 50, 56% d'entre vous, 60% d'entre vous ont mis le cloisonnement des métiers en avant. Cloisonnement des métiers et poids des processus se démarquent très nettement. Ok, le constat est eh bien celui-là, le cloisonnement des métiers, le poids des processus, donc notre entreprise formelle vient largement euh, mm -hmm. en tête des le freins. De le manque de pluridisciplinarité. Tout à fait. En fait. Hein? L'agilité n'est pas simplement l'introduction de nouvelles méthodes et de nouvelles pratiques, il s'agit bien d'un changement de structure, d'un changement culturel important qu'il va s'agir d'accompagner. On dira quelques mots en conclusion sur, euh, sur ce point. Euh, L'agilité adaptée à tous les projets, Jean-Louis euh, Non, il y a certains projets qui sont plus facilement éligibles à d'autres, indépendamment de l'aspect euh, Est-ce qu'on peut faire de l'agile indépendamment des projets IT qu'on euh, traitera euh, par la suite euh, Déjà au sein des projets euh, IT ou pas, on a déjà des critères qui nous permettent de délire euh, ou de pousser l'agilité sur certains projets. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une innovation forte qui fasse que j'ai du mal à définir finement ce que je veux. Si je suis en présence d'un projet déterministe, je peux très bien partir en cycle en V. Alors que si je ne sais pas encore quels sont les besoins fins du métier, j'ai tout à fait intérêt à prendre de l'agile. La deuxième chose, c'est que l'agile fonctionne le mieux avec des délais contraints. J'ai du time to market, j'ai le dos au mur. Je sais que dans six semaines, il faudra que mon site web euh, marchant ou mm -hmm. pas. Il est ouvert. Et derrière, euh, si par contre, j'ai privilégié euh, la qualité et le périmètre euh, et que je suis capable d'attendre un petit peu pour avoir un niveau de qualité et tout le périmètre couvert, j'ai plutôt intérêt à faire le site l'enlever. La troisième chose, c'est est-ce que les acteurs clients sont disponibles et représentatifs si oui. La réponse est non, euh, je ne peux pas faire une équipe où je vais immerger un client, ce qui est un des principes fondateurs de l'agile. Donc à ce moment-là, si les, les clients sont peu disponibles et qu'ils ne se manifestent que par validation distante, je vais faire plutôt cycle en V. Si par contre j'ai la capacité d'immerger, euh, il faut que je choisisse de' l'agile. Le quatrième point, c'est effectivement, est-ce que mon besoin et mon produit sont euh, modulaires Est-ce que c'est un tout euh, en, en soi-même Ou est-ce que j'ai, comme on dit en informatique, le syndrome du plat de nouille Tout est dans tout et réciproquement. Hein Donc, euh, si tout est dans tout et réciproquement, je vais être obligé de rester suite pour définir au pas à pas toutes les interfaces avec tout au fur et à mesure que je construis. Si par contre, euh, j'ai un besoin modulaire bien isolable, hein, je peux le confier à un atelier de prototypage. Dernière chose, est-ce que mon besoin est imprécis, évolutif ou ponctuel Je vais choisir plutôt l'agile. J'ai un besoin précis, stable et pérenne à ce moment-là, plutôt cyclant. D'accord. Merci pour ces précisions. Euh, un, petit, une, un petit complément. Peux-tu nous citer quelques exemples de projets hors SI, bien entendu, hors euh, développement de, de logiciels, d'applications possibles de la démarche agile à d'autres projets? Alors, il est vrai que les SI sont utiles au projet, même si le, le but du projet n'est pas de fabriquer du SI. Je prends un exemple, un projet d'architecture. Je peux construire le bâtiment depuis les grandes masses, les grands volumes, les calculs, etc. Je peux le faire de façon itérative, et au fur et à mesure, aller de plus en plus fin jusque dans l'agencement des locaux. La deuxième chose, c'est que si je veux faire un développement de produit euh, et que la modularité s'y prête, par exemple, je veux concevoir un appareil photo, euh, je peux imaginer de, euh, un premier atelier qui va construire le boîtier et ensuite euh, différents ateliers, un atelier dédié à l'objectif, un atelier dédié à la cellule, un atelier dédié au flash et euh, chacun va pouvoir travailler de façon autonome en mode agile. Une troisième chose, ce serait, euh, si je veux modéliser par exemple des flux dans les transports, je peux imaginer, de là aussi, fonctionner par itération et incrément, euh, un premier sous-réseau de mes moyens de transport, là, celui-là, il marche, puis je rajoute une feuille à ma marguerite, puis je rajoute une autre feuille à ma marguerite, et ainsi de suite. Merci pour... Euh pour ces exemples, on pourrait dire que la démarche agile s'adapte parfaitement bien aux projets non prédictifs, hein, pour ceux qu pour lesquels on ne peut pas prévoir beaucoup de choses au démarrage du projet. Pour les projets répétitifs, on pourra certainement préférer des démarches plus linéaires ouais. en V. Mmh, tout à fait. Alors oui, je vais te proposer d'éclairer de, de, ce troisième repère autour du pilotage quotidien par la valeur qui est euh, au cœur des démarches euh, agiles. Donc, euh, je t'invite à nous apporter quelques repères sur ce point. Alors, on entend souvent parler de valeur sur les projets. Nous, on a choisi d'utiliser la définition euh, de la valeur des projets qui est euh, tirée de euh, quelque chose qui est bien connu au plan international qui s'appelle la balancette Scorecard. Hein. Et dans l'ablation de scorecard, ils disent finalement qu'il n'y a que très peu de manières de créer de la valeur, soit j'améliore la qualité de mon produit, soit je baisse les coûts de fonctionnement, soit je contribue à la productivité, soit je développe les innovations, les opportunités, et puis cinquième chose, qui les reprend les quatre premières, c'est je m'aligne sur la stratégie. Euh, D'une certaine façon, euh, lorsque je vais travailler en Scrum, euh, je vais avoir euh, la possibilité par l'immersion du client, j'ai un certain coût, je sais que j'ai trois prototypeurs pendant cinq semaines, donc j'ai euh, 15 semaines hommes euh, de développement à ma disposition. Qu'est-ce que je peux avoir comme valeur pour le client au maximum pour ces 15 semaines de développement. Et tous les arbitrages de tous les jours vont être sur la valeur. La deuxième chose, c'est que je vais pouvoir, grâce à l'immersion du client, développer la valeur sur l'innovation, euh, parce que euh, au fur et à mesure qu'il va voir des choses sortir de l'atelier, peut-être que mon client, il va avoir de nouvelles idées, euh, de même que euh, le marteau ou la forme d'un nouveau marteau peut donner de nouvelles idées de charpente à un charpentier. Okay. Merci Jean-Louis pour euh, ces, ces précisions. Alors, pour, notre dernier repère va porter sur euh, quels sont ces nouveaux rôles et quelles évolutions pour euh, le manager de celui qu'on appelle le chef de projet, le manager de, de projet. Alors, on a, on a mis en, en, en regard euh, deux des méthodes les plus connues euh, de l'agilité, le Scrum et l'Extreme programming, avec les nouveaux rôles qui sont mis en œuvre dans ces deux méthodes. Tout d'abord, ce, ce qu'on appelle en Scrum le Product Owner avec son euh, alter ego qui est le client, c'est le représentant du client dans le projet. Alors on pourrait dire représentant du client, le représentant du système client parce que dans certains projets, il y a celui qui va être le futur utilisateur, il y a celui qui est le demandeur, il y a celui qui paye. Donc euh, ce rôle complexe qui va être de construire, de partager, de porter la vision euh, du produit à réaliser. Côté Scrum, on va aussi avoir ce qu'on appelle le Scrum Master, qu'on appelle en Extreme Programming le Coach, qui sont ceux qui vont être les facilitateurs, les garants de la bonne application de la méthode, mais aussi de, de, de pouvoir aider, L'équipe a fonctionné de plus en plus efficacement. Euh, il y avait un principe qu'on avait mis en avant, celui de l'amélioration continue. On est bien dans cette logique de l'équipe s'arrête de temps en temps pour faire le point sur ses modes de, de fonctionnement. Et enfin, les membres de, de l'équipe, les prototypeurs, les développeurs qui seront réunis tous ensemble pour travailler, alors parfois dans des logiques un peu euh, innovantes, dans la méthode Extreme Programming, les programmeurs, les développeurs vont travailler en binôme, euh, deux sur la même tâche à réaliser, donc euh, des concepts un peu de mode de fonctionnement euh, innovant. Alors, vous me direz. Et euh, où est passé le chef de projet Oui, euh, euh, on voit bien que dans les deux démarches qui, qui ont été présentées, le leadership est partagé. Euh, il n'y a pas un leader naturel. Le scrum master n'est pas le chef de projet. Le product Owner n'est pas le chef de, euh, de pas projet. Notre chef de projet a-t-il disparu, Jean-Louis bah, Je ne vois pas Charlie, là, il faut ouais. Mais plus pourtant, pourtant Jean-Louis y est euh, notre chef de projet. Nous le chercherons dans euh, le blog voilà. du management de projet. Ça. Ça. Alors, il, euh, il est toujours présent. Par contre, son rôle va très largement euh, évoluer. Euh, euh, évolution vers un travail en, en réseau. Euh, mobiliser, impliquer tous les acteurs au-delà de, de l'équipe Scrum. Euh, veiller à ce que le projet s'ancre dans son environnement, solliciter les acteurs. Le danger de, des logiques Scrum, mm. une des précautions avec les logiques Scrum, c'est le repli sur soi, l'effet le, de, hein. de on est bien ensemble, on travaille ensemble, on s'enferme dans notre logique. Mm. Donc travailler en réseau, garantir aussi l'ouverture vers, vers les autres, des autres acteurs de l'équipe, vers l'extérieur. Euh, Deuxième dimension fondamentale, assurer la cohérence d'ensemble, coordonner plusieurs équipes Scrum. On a dit une équipe, équipe c'est... Peu de monde. Pour travailler ensemble, au-delà de 7 à 8 personnes, on arrive rapidement à l'inefficacité. Donc les équipes Scrum sont restreintes. Il va s'agir pour le chef de, de, de projet d'assurer cette cohérence d'ensemble, de coordonner, d'assurer la gouvernance globale du projet. Et là on arrive au troisième rôle du chef de projet et de son évolution qui est un petit peu plus traditionnel, c'est l'aspect fournir les ressources et anticiper sur les ressources, c'est-à-dire que l'équipe de prototypage elle est centrée sur ses besoins actuels et le chef de projet va devoir les challenger pour savoir et dans trois semaines et dans six semaines, qu'est-ce qu'il vous faudra comme nouvelles compétences. Voilà. Il y a aussi une fonction par rapport aux ressources de, de, de pilotage et de gouvernance et de rendre des comptes pour savoir effectivement Effectivement, on euh, est euh, par rapport au délai, où est-ce qu'on en est, et pour rendre compte aux instances de pilotage. La dernière chose, c'est que, euh, surtout sur les projets de système d'information, il y a toujours une partie non agile, en particulier euh, la partie reprise des données et la partie interfaçage de ce qu'on est en train de fabriquer par rapport au reste du SI. Donc, il va falloir que le chef de projet assure la coordination globale entre la partie agile et la partie non agile. On voit qu'on est dans un nouveau modèle managérial pour le chef de, de projet qu'on qualifie souvent de, de modèle du « servant leader hein, », celui qui rend service aux autres, qui va donner aux autres les moyens d'agir, qui va permettre de, de développer euh, euh, leurs compétences, de faciliter l'auto-organisation de, de l'équipe. Hein, on est en rupture dans, avec le modèle taylorien du « command and control » où le chef de projet définit le travail à réaliser, le fait exécuter, contrôle la bonne euh, exécution. Le manager de, de projet rend service hein, plutôt que l'équipe euh, d'avoir une équipe à son service. Euh, Quelqu'un disait on est dans un leadership de mode inversé. On arrive à la conclusion de ce web corner. Jean-Louis, s'il y avait quatre, euh, quatre points clés à retenir pour être agile pour être agile, la première chose c'est euh, définir globalement les objectifs et les exigences sans aller trop dans le détail au début. On a une question par exemple qui porte sur le « et si mon client n'a pas une vision précise de ce qu'il veut » mais précisément c'est à cause de ça qu'on fait des livraisons très régulières de façon à ce que les premières idées de solution lui donnent de nouvelles idées de besoins. La deuxième chose auquel il faut penser, c'est les interactions quotidiennes entre les clients et les experts, de façon à ce qu'il y ait le maximum de créativité dans l'équipe. La troisième chose auquel il faut penser, c'est effectivement des cycles très courts de livraison, de façon à systématiquement avoir quelque chose de viable, quelque chose de testable, quelque chose à la limite qu'on puisse déjà mettre en production. Et la dernière chose, c'est préférer vraiment le juste assez au toujours plus. Le Merci, Merci Jean-Louis. Alors, on voit bien là, implanter l'agilité, c'est un vrai projet de changement. Donc, la recommandation, c'est de choisir les pratiques adaptées aux enjeux de vos projets, à la culture de votre organisation. Il faut plutôt rechercher l'efficacité, pas l'application pure et dure de telle ou telle euh, méthode. Faire preuve d'agilité aussi dans la mise en œuvre de l'agilité dans vos projets. C'est la conclusion que nous voulions faire. Euh, eh bien, Jean-Louis et moi, nous vous remercions de votre, pour votre participation. Euh, les méthodes agiles sont faites pour garantir les délais. Je vois que les 25 minutes que nous avions prévues pour ce Web Corner sont écoulées. Euh, J'espère que dans ce délai assez court, vous avez pu retirer des livrables qui seront utilisables et utiles pour vous. Nous répondrons à vos questions par mail un peu plus tard et aussi par l'intermédiaire du blog. Pour ce qui me concerne, j'aurai le plaisir de vous retrouver le 15 octobre pour échanger sur une dimension organisationnelle autour du mode matriciel de management projet. Euh, avant de vous quitter, je vous euh, demande si vous voulez bien euh, de prendre quelques secondes pour euh, vous, nous donner votre avis sur cette séquence. Jean-Louis et moi, nous vous disons au revoir. Vous étiez bien nombreux, presque 100 personnes à ce Web Corner. Merci de l'intérêt que vous avez porté à nos échanges. À bientôt, à bientôt. en tout cas. Au revoir.